Charlie Jones est un globe-trotteur. Il n'est pas rare de le voir arpenter les rues de Paris, Londres et Rome. Mais où qu'il aille, pour lui, rien ne vaut son chez-soi. C'est à la maison que la plupart des bonnes choses commencent. Et je parie que votre dentiste vous a dit que c'est là qu'une bonne hygiène buccodentaire commence. Il est bien sûr nécessaire de rendre visite à son dentiste régulièrement. Mais ne vous y trompez pas, de bonnes habitudes d'hygiène buccodentaire sont tout aussi importantes. Deux des règles d'or d'une bonne hygiène à la maison sont les suivantes brossez vous les dents après chaque repas, même après un encas. Faites attention à votre alimentation, diminuez les aliments sucrés au maximum. Ces habitudes en plus des visites régulières chez votre dentiste sont la clé pour vous garder heureux et en bonne santé que vous soyez en train d'escalader la tour Eiffel, d'écouter le carillon de Big Ben ou tout simplement de vous détendre dans votre doux foyer. C'était un message de service public de l'association dentaire américaine et de votre clinique dentaire.